Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Euh, on va parler hardware. Euh, je vais essayer de parler hardware en 45 minutes, et on va voir si je dis beaucoup de conneries ou pas. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. Euh, C'est moi qui ai le pseudo un peu chelou sur Twitter. C'est w -E, qui était lié à ma grande flemme euh, en tant que, que jeune ingé euh, tapant sur un clavier azerty. Euh, J'étais quand même une énorme flemmasse. Euh, j'ai le plaisir de diriger une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Qui connaît Clever Cloud C'est bien parce que d'année en année, les gens commencent à connaître cette boîte, c'est cool. Qui a une opinion favorable de Clever Cloud Ah, on n'y est pas encore totalement, mais c'est pas grave. Euh... Donc, j'ai le plaisir de diriger une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Euh, j'ai également le plaisir d'être président. Je ne suis plus coprésident, je suis président d'un truc qui s'appelle l'Open Internet Project, dont l'objectif est de faire en sorte. Qu'en Europe, on puisse avoir accès au marché digital et à Internet comme étant un free market et pas un truc possédé uniquement par 4-5 grosses boîtes américaines qui décideraient tout pour nous tous. Et puis, euh, j'ai également cofondé un bordel qui s'appelle Oclidia, dont le but est de créer euh, une association des, des créateurs de cloud européens. Puis, j'ai créé 2-3 autres trucs, euh, des machins comme Maker, euh, comme Ici Lundi, etc. Bref. Euh <coughs> Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Clever Cloud, je vais vous faire la minute de ce qu'on fait. Vous, vous verrez, c'est assez, assez important pour ce que je vais raconter après. En fait, Clever Cloud, c'est un, une plateforme de cloud qui fait absolument tout, sauf votre code. C'est-à-dire que, euh, en fait, globalement, on vous fournit du platform as a service, c'est-à-dire tu git push, et puis nous, on, on fait le déploiement, le maintien en condition opérationnelle, la sécu, l'autoscalabilité, relancer ce qui déconne, tout ça. Euh, on fait le container As a Service, on a plein de databases également As a Service, on a des systèmes de topics As a Service comme du Kafka ou du Pulsar. On a euh, également plein de soft, genre Matomo, Jenkins, Septapod, tout ça en As a Service. Et euh, ce qui est fun, c'est qu'on est... est complètement européen. Et en fait, on peut tourner soit dans notre cloud, soit dans le cloud des autres, donc celui d'OVH, soit d'Oracle, on est en train de faire les tests au-dessus d'AWS, Google, etc. Euh, soit euh, on-premise, c'est-à-dire chez les gens, euh, dans les infrastructures des gens. Et en fait, c'est la même plateforme partout euh, qui fonctionne. Et, euh, et ça, ça nous donne des clients aujourd'hui dans 120 pays et c'est assez cool. Et au-delà de ça, Clever Cloud, c'est aussi une team de gens qui est très passionnée euh, on, on, globalement c'est nous qui possédons notre boîte euh, à, à peu de choses près on a très peu d'invest et donc du coup on est une boîte qui peut réellement se concentrer sur le fait de, de livrer ses clients et qui a, ses, qui a cette préoccupation en tant que boîte produit et je trouve ça intéressant ok euh... qui sait quelle est la référence du processeur qu'il utilise aujourd'hui sur ses serveurs dans la salle Ouais, lui, évidemment. Les autres, pas trop. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on revoit deux, trois trucs à propos du hardware. Parce qu'en fait, on est en train de vivre un moment particulièrement excitant dans l'univers du hardware. Et comme ça faisait à peu près 15 ans qu'on se faisait un peu chier, euh, beaucoup de développeurs ont un peu zappé cette partie-là. Et euh, ont même oublié euh, comment ça marchait. Euh, qui dans la salle a écrit de l'assembleur Ah, mais bien C'est que vous êtes tous un peu vieux quand même. Hein. Euh... Ok. Parlons de ce qu'il y a à l'intérieur du computer. Donc, à l'intérieur d'un ordinateur, on a de l'électronique. Donc, ce qu'on appelle l'électronique, c'est vraiment la, la, vous savez, la plaque en plastique qu'on appelle le PCB sur lequel on soude des trucs, là. Et euh, dans cette électronique, on a ce qu'on appelle la microélectronique. Et la microélectronique, c'est ce qu'il y a dans les puces. Donc là, on va commencer par descendre au plus petit, c'est-à-dire le semi-conducteur, c'est-à-dire l'intérieur de la puce. Pour faire des puces, on fait, on grave, alors on dit qu'on grave, la réalité c'est qu'en fait on grave pas vraiment, en général on joue avec des produits chimiques et de la lumière et du machin, et, et c'est pas l'enjeu de ce talk de vous expliquer comment on fait réellement des semi-conducteurs, même si c'est un sujet qui est absolument passionnant, mais euh, on grave en fait des portes logiques. Les portes, c'est quoi C'est des trucs où quand on envoie de l'électricité dedans, elles vont se comporter en disant oui, non, enfin elles vont laisser passer ou pas laisser passer, en fonction de si c'est du « et », si c'est du « ou », si c'est du « xor », c'est-à-dire un « ou » exclusif. Euh, et en fait, comme ça, on va construire des algorithmes. Si vous n'avez jamais joué avec, il y a des super soft pour simuler la création de processeurs entiers avec des portes et ça vous donne une petite idée de la complexité de construire des processeurs très compliqués, mais ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est qu'en gravant euh, ces choses-là, on va créer des instructions, et ces instructions vont nous permettre de faire fonctionner ça. Et donc du coup, ce qui est important dans la plupart des semi-conducteurs, c'est ce qu'on appelle le cycle d'horloge. Est-ce que tout le monde est confort avec cette notion de cycle d'horloge ou pas Le cycle d'horloge, c'est quoi C'est qu'en fait, votre processeur, à l'intérieur de son fonctionnement, il a un truc qui cadence son fonctionnement, qui va envoyer une impulsion, et en fait, on va gérer une instruction par cycle, qui va être faite. Et donc, du coup, le cadencement des instructions détermine la vitesse. C'est la fameuse fréquence, c'est les fameux gigahertz que vous achetez quand vous achetez un processeur, c'est la rapidité de ce cycle d'horloge. Globalement, qu'est-ce qui se passe pendant un cycle d'horloge C'est assez simple, vous avez votre processeur, dans votre processeur, vous entrez une valeur 1, donc un nombre en binaire, euh, avec des 1 et des 0 sur une pin. J'ai mis 4 pins, C'est évidemment pas assez pour faire des choses intéressantes. Vous entrez un deuxième nombre dans un autre registre d'entrée, et au milieu, vous entrez un troisième nombre factuellement, mais qui en fait est un code pour l'instruction que vous voulez faire exécuter, et donc avoir un résultat. C'est ce qui se passe à chaque cycle d'horloge, on injecte, et du coup, le, le, le circuit dans lequel vous allez passer en utilisant le jeu d'instructions va donner un résultat, et ce résultat, on va en faire des choses. Ça paraît cohérent à tout le monde, tout le monde se souvenait de ça. Et donc ça, c'est ce qui se passe à chaque cycle d'horloge. En fait, il existe plein de types de semi-conducteurs. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les ASIC. Alors les ASIC, c'est quoi Les ASIC, c'est... Vous avez euh, un truc que vous avez gravé. Vous entrez de la, une, des choses dessus et ça vous donne un résultat. En fait, c'est directement un algo gravé qui, pour l'éternité, ne fera que ça. Ça a un intérêt. C'est extrêmement sûr puisque tu peux pas le hacker, tu peux pas changer son fonctionnement. C'est ce qui est gravé. En fait, c'est la puce. Ça a un autre intérêt, c'est que c'est très rapide. Une fois que vous avez gravé la totalité de votre prod, des fois, il ne vous faut qu'un seul cycle pour faire un truc qui, bah dans d'autres cas où vous serez programmable, serait plusieurs cycles de processeurs. Donc ça peut être extrêmement rapide. Par contre, euh, ce n'est pas super modulaire. C'est-à-dire que si vous voulez changer l'algorithme exécuté par votre ASIC, il bah faut changer l'ASIC. Il n'y a pas de... voilà, C'est fini. Il ne sait faire que ça. Euh... Et du coup, euh, ce truc-là, c'est rapide, c'est cool, ça coûte assez cher à développer et on va l'utiliser dans certains use cases. Typiquement, les switches dans le réseau, en fait, vous avez un gros ASIC qui est connecté en général à un processeur plus classique, enfin, un ordinateur plus classique. Et en fait, vous avez un ASIC qui est mis en dépendance d'un ordinateur. C'est l'ASIC qui se tape toute la partie network et l'ordinateur vous permet de le configurer. En fait, quand vous parlez à votre switch au Cisco, vous parlez à un ordinateur classique que vous configurez et qui lui envoie des instructions dans l'ASIC et décide des choses dans l'ASIC. Et des fois, l'ASIC ne prend pas de décision, il offload à l'ordinateur une demande via une communication de bus. C'est clair ce que je raconte ou pas du tout Si à un moment ça paraît vraiment pas clair, vous me faites signe. Deuxième typologie, ce qu'on appelle la FPGA. Les FPGA, c'est quoi En quelque sorte, ce sont des ASIC reprogrammables. C'est-à-dire qu'en fait, le FPGA, il a deux modes. Il a le mode où je lui dis ce qu'il va devoir faire, et après, il exécute comme un ASIC. Ça coûte plus cher, il y a des FPGA très différents, parce qu'ils sont plus ou moins gros, et donc ça coûte plus ou moins cher. L'intérêt du FPGA, c'est j'ai besoin de faire un truc, je le fais faire en boucle. Prenons un exemple simple j'ai besoin de chiffrer quelque chose et de déchiffrer quelque chose en permanence. Un ASIC serait une bonne chose, sauf que je sais que je vais me faire à peu près tous les six mois péter mon système de, de chiffrement, et donc en fait, une fois de temps en temps, j'ai besoin de le mettre à jour. Et je ne vais pas à chaque fois repartir sur un cycle de création de l'ASIC, ça, ça ne serait pas intelligent. Du coup, là, je vais mettre en place un FPGA, et quand j'ai besoin de mettre à jour mon système de chiffrement, je peux le mettre à jour en place, c'est une maintenance, le truc arrêtera de fonctionner pendant qu'on le fait, etc. Mais je ne vais pas jeter l'équipement si jamais je dois mettre à jour les choses. Vous voyez ce que je veux dire Donc le FPGA, c'est très utilisé pour des actions, pareil, où on doit en faire beaucoup, mais on n'est pas sûr que le comportement soit le même à jamais, en fait. Ensuite, on arrive au microprocesseur. Alors, le microprocesseur, c'est quoi C'est le CPU que vous connaissez, où effectivement, il a un jeu d'instructions, il n'a pas de programme implanté, il n'a pas de, de, de, de destination prédéfinie. Et donc, en fait, c'est le truc le plus polyvalent. C'est moins efficace que les autres unitairement. Par contre, il vous permet de faire plein de choses. C'est pour ça que votre ordinateur est capable de vous jouer de la musique, parler sur le réseau, gérer du Bluetooth, afficher des images. Vous voyez, il fait plein de trucs extrêmement différents. Et donc, pour ça, on a besoin du microprocesseur. Et si on va un tout petit peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît important qu'on en parle, vous avez ce qu'on appelle les SOC. Alors SOC, ça veut dire System on Chip. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre chip, donc vraiment à l'intérieur du chip, on va mettre des fonctions qui avant étaient dans la carte mère. En fait, on va rapprocher des fonctions et on va les graver dans le même silicium. Ce qui a l'intérêt bah, d'être à côté, ce qui est très rapide, ce qui permet de ne pas chauffer, ce qui permet d'avoir de la rapidité. Et en fait, en général, on va introduire ce qu'on appelle les Input Output, c'est-à-dire les capacités de communication. L'USB. Est-ce qu'on va mettre un contrôleur USB à part sur la carte mère ou est-ce qu'on va l'intégrer au processeur, par exemple euh, On va intégrer euh, éventuellement de la RAM en se disant, au lieu d'aller parler à une RAM qui est potentiellement hyper loin, donc hyper lente, on va intégrer un niveau de RAM directement dans le processeur et du coup, il sera hyper rapide et sera hyper disponible. Euh on va pouvoir mettre sur le même die, donc le die c'est le truc sur lequel on grave, on appelle ça un die euh, quand on grave des trucs. Euh, donc dans le même die, on va pouvoir intégrer un coprocesseur. Par exemple, euh, un coprocesseur graphique Intel à l'intérieur d'un processeur Intel. Comme ça, vous n'avez pas besoin de carte graphique pour afficher des choses sommaires. On ne sait pas faire nécessairement de 3D avec, etc. Mais vous pouvez afficher le bureau et euh, un navigateur internet, par exemple. Et donc là, vous avez un coprocesseur qui va directement à l'intérieur du die. Euh, et, euh, et en fait, c'est cool parce que c'est monolithique, donc c'est vraiment rapide. Par contre, c'est monolithique. Donc si vous voulez de meilleures performances graphiques, il bah, faut changer le processeur en entier, enfin le, le soc. Des socs, vous en avez des gros, vous en avez des petits, euh, vous en avez vraiment de toute taille et on va en parler dans un instant. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est le microcontrôleur. Le microcontrôleur, c'est un peu la solution tout-en-un. En général, on s'en sert pour faire des petits trucs, pas des gros trucs. Mais le microcontrôleur, en fait, il a de la mémoire, euh, de la mémoire passive. Donc, euh, vous savez, le microcontrôleur, c'est le truc dont, en général, on charge un programme dedans, et après, il s'exécute le, le programme en boucle. Bah, le microcontrôleur, en fait, il a les input-output, il a euh, de la RAM, peu, mais il en a, il a un petit peu de stockage, etc. En général, c'est un truc qui est destiné à être cheap, le microcontrôleur, c'est vraiment se débrouiller pour faire un seul truc qui va être simple, dans lequel on va avoir tout, pour éviter d'avoir une carte électronique complète, pour faire un truc très con comme euh, régler votre rétroviseur. En fait, le rétroviseur de votre bagnole aujourd'hui, il a un microchip qui vous permet quand vous appuyez sur les boutons de le régler, qui lui permet quand, on, quand le buscan de la voiture dit qu'on fait marche arrière, de changer pour s'incliner légèrement, etc. Toutes ces fonctions-là, en fait, c'est un petit programme qui tourne à l'intérieur d'un morceau de silicone que pour Dancer très rapide et qui fait son job, en fait. Euh, il a de la mémoire, il a machin, il fait tout le boulot, il est bien et du coup il fait tout. Mais en fait, il faut voir que c'est vraiment un système intégré en entier. Ça va à tout le monde pour l'instant Alors maintenant que j'ai dit ça, toutes les lignes sont un peu mouvantes dans ce monde-là. C'est-à-dire que souvent ce qu'on va vous présenter comme un CPU est de plus en plus un SOC, euh, et puis bah, des fois ce qu'on va vous présenter comme un coprocesseur bah, en fait, peut se comporter comme le processeur principal si on lui demande gentiment. Donc j'ai essayé de vous définir les choses pour, qu pour que ça se comprenne, mais la réalité c'est qu'en fait l'industrie en permanence joue avec ces lignes-là. Là, par exemple, c'est la, la, la génération 11 de chez Intel. Si on regarde la génération 11 de chez Intel, la partie processeur, processeur, microprocesseur réel, sur le DAI, c'est ça, en fait. Donc là, vous avez le ring de synchronisation des cœurs, qui est également là-dedans, qu'on gère les, les niveaux d'accès euh, aux, aux instructions vous avez le ring 0, ring 1, 2, 3, etc., qui vous permettent de gérer la virtualisation, ce qui est kernel land, ce qui est user land, etc. Les niveaux de droit du système, c'est ici. Et vous avez autour les cœurs du CPU. Et si on regarde autour, il y a quoi bah, Il y a la gestion graphique, donc qui est en fait un coprocesseur. Il y a la gestion de l'USB type C, le Thunderbolt, etc., qui sont des input output euh, vous avez la gestion de la mémoire en memory controller ici, même s'il n'y a pas de SDD, par contre vous voyez bien qu'il y a le truc qui permet de parler à la DDR, donc la mémoire qui est ici, et là vous avez tout ce qui permet de gérer euh, le, le display, et là le stockage. Donc en fait vous êtes déjà dans un mini sock et si vous regardez, la partie microprocesseur en termes de volume de, de transistor dans le processeur, est en fait inférieure à, à, au reste en fait dans ce microprocesseur là. Euh, pareil, euh, si là, donc là on prend euh, Sapphire Rapid, qui est la 11e génération de chez Intel, on voit qu'ils ont rajouté énormément de fonctionnalités euh, d'incode et de décode euh, et de cache. Et donc en fait, de plus en plus, euh, la, leur système euh, va fournir des coprocesseurs. Et là, notamment, vous avez un truc qu'ils mettent dans le bas ici, dont je vais revenir, qui s'appelle Intel AMX, qui est, le, qui est un autre truc qui est plus amusant. Pareil, si on prend les N3, donc qui sont les nouveaux processeurs de chez AMD, quand on regarde euh, leurs capacités, en fait, on se rend compte que la plupart des blocs de fonctions sont en fait des fonctions de caching, de queuing et de gestion de la prédiction qui en fait permettent ou pas de, de gérer en fait le, le, le, le processeur plus que d'être le processeur lui-même. Et c'est encore plus criant si on va sur les M1 de chez Apple, le M1 de chez Apple, en fait, le truc qu'est le processeur, c'est ça. Ça, c'est les... le processeur. Et en fait, la plupart de l'espace, il est pris par le GPU. Vous avez le coprocesseur neural qui permet certaines instructions qui est ici. Là, vous avez les blocs de système level cache. Directement, votre RAM euh, dans le système. Par là, vous allez avoir les input/output, tout ce qui va être USB, Thunderbolt et compagnie. Euh, non, c'est même pas ça. Ça, c'est le, le cache de mémoire. Votre processeur, il est là, en fait. Ça, c'est le processeur. Tout le reste, c'est le reste du système. Et c'est là où c'est très, très, très malin de la part d'Apple. C'est qu'en fait, vous avez un gros soc dans lequel il y a tout. Et après, ce gros soc, ils vous le vendent bah, sous forme d'un Mac euh, Retina, sous forme d'un iMac, où bah, en gros, euh, bah, c'est la même chose. Ils ont juste changé la boîte. Euh, sous forme d'un Mac mini, c'est la même chose, ils ont juste changé la boîte en métal, sous forme d'un iPad, c'est la même chose, ils ont juste changé la boîte en métal, sous forme d'un, etc., etc., etc. A chaque fois, en fait, ils, ils vont définir annuellement leur processeur dans lequel il y a tout le système, et après, en fait, la carte mère, c'est du câblage, en fait. C'est pour ça que les cartes mères deviennent ridicules, parce que ça n'est que du câblage. Vous voyez le point En fait, tout le système est dans le die gravé en silicium direct. Par contre, ça fait des gros die. C'est cher à faire. Globalement, la, la règle en gravure de semi-conducteur, c'est gros daï, cher. Petit daï, pas cher. Voilà, gros daï, grave et fin, très cher. Petit daï, gravé gros, euh, comme un bourrin, euh, on s'en fout, ça coûte que dalle. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une, peu une idée de comment ça marche. Et, et en fait, le fait que tout devienne des socs à ceci d'intéressant, c'est que bah, du coup, c'est hyper rapide en fait. Parce que ta RAM, elle est là, quoi, en fait. Elle est pas... Euh, tu vois, il ne faut pas que tu sortes du processeur, que tu les machin à Dash, que tu te fasses chier à désentrelacer tes, tes pistes d'accès à la RAM, ce que ça c'est. En fait, quand vous faites le câblage d'une carte électronique, l'un des trucs les plus chiants, c'est la RAM. Et en fait, comme la RAM, c'est plein de pins, euh, vous avez votre accès à la RAM où en fait il faut que tu te débrouilles pour que toutes tes pistes fassent la même longueur et la même atténuation, sinon tu as des décalages de temps d'écriture dans ta RAM et en fait globalement tu passes ton temps à prendre des memory errors. C'est très chiant de câbler la RAM dans une carte mère. Beaucoup moins chiant de la câbler direct dans le SOC. Par contre, tu veux rajouter de la RAM au SOC, il euh, faut refondre le SOC. Euh... Donc, pas. Bah, voilà. Mais. Vous comprenez l'intérêt pour un truc comme un téléphone portable ou un, un PC, en fait. Parce qu'en fait, factuellement, combien de fois dans votre vie vous avez upgradé de la RAM de votre PC, en vrai Genre, ces dix dernières années, je ne vous parle pas d'avant. Mais maintenant, on le fait pas trop, en fait. Donc du coup, on se dit que ce n'est pas nécessairement stupide. Quand on en reparlera pour les serveurs à un RAM, tout ça, mais... Les prix des semi-conducteurs sont extrêmement variables. Le chip qui permet de régler votre rétroviseur euh, votre là, il coûte 11 centimes. Dans le Maker, donc le respirateur artificiel open source, qu'on a fait avec des amis pendant la crise, le chip qui permet la survie des gens, qui est un microcontrôleur STM32, c'est un F411 qui par ailleurs est légèrement surdimensionné par rapport à son réel besoin dans le cas présent, mais comme on n'était pas trop sur notre coup, euh, on, a, on est parti là-dessus. Le F411, de façon industrielle, on l'achète 1,17$. Euh, un Xeon, dernière génération, ça vaut 5000 balles. Vous voyez, c'est là où je veux dire. Et en fait, ce que je, veux, ce que je vais essayer de vous expliquer par là, euh, c'est qu'en fait, le silicium que vous allez utiliser, ça vaut le coup de regarder ce que c'est, parce qu'en fait, si ça se trouve, vous pouvez payer beaucoup moins cher parce que vous ne vous servez pas du silicium que vous achetez. Et ça, c'est très souvent parce que les fonctions d'achat et d'utilisation sont des gens très différents. Il y a des gens qui achètent des processeurs en se faisant beaucoup revendre des conneries par le constructeur. Et les gens qui l'utilisent, en fait, s'en servent de façon complètement indépendante. Et donc, pour finir, ils ont une discussion sur essentiellement la fréquence du processeur. Ce dont, bah, comme je vous l'ai expliqué, enfin, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est les fonctions qu'il y a dedans et ce qu'on pourrait faire avec. Si vous voulez jouer avec des microcontrôleurs des micro et jouer un peu, euh, sachez que ça vaut que dalle, un microcontrôleur. Là, je vous ai mis un exemple qui est le, la board d'évaluation du F411. Donc le, le F411 en lui-même, c'est le petit bidule noir là. Et tout là, c'est la board d'évaluation. Donc là, c'est le machin USB qui vous permet de parler avec la board. Et ça, c'est la board d'évaluation. Euh, ça, c'est le truc que nous, on a utilisé pour faire un maker. Comme vous le voyez, ça coûte 12 dollars. Euh, et ça, en fait, vous pouvez lui-même lui parler en codant avec le framework Arduino et euh, c'est européen, c'est du ST microélectronique, et euh, ça vous permet de jouer, vous avez des inputs-outputs, vous pouvez allumer des, des loupiottes, jouer avec du Wi-Fi, tout ça, etc. Ça, sinon, c'est euh, un ESP 8266, qui est un truc assez connu, et assez vieux, ça coûte euh, 2,5 dollars, hein, un ESP 8266, et ça vous permet de faire tourner plein de trucs, pareil, vous pouvez lui parler en Arduino, et ça, ça c'était pour vous montrer combien, quand je vous dis il bah, y a plein de fonctions à l'intérieur d'un microcontrôleur, c'est vrai, puisque là, vous voyez, vous avez tous les trucs où en fait, vous avez donc la flash en BD, qui est donc sa, son, son stockage mémoire froid euh, au truc, et là après, vous avez tous les machins qu'il est capable de parler de base, vous avez l'URT, vous avez l'I2C, vous avez le SPI, le CAN des voitures, etc. Puis comme vous voyez, il a un contrôleur Bluetooth, il a un contrôleur Wi-Fi, il a un générateur de clock, donc d'horloge et de machins. En fait, vous voyez, il a plein de fonctions, et pourtant, c'est un tout petit machin à 2,5$ en fait c'est pour ça que les microcontrôleurs, c'est un peu des super systèmes à eux tout seuls, vous voyez Mais tout petit et pas cher. Ok. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que quand vous regardez ce sur quoi vous faites fonctionner vos programmes, ça peut être intéressant de regarder les fonctionnalités de ce que vous avez en face et d'essayer de les adapter pour savoir si vous utilisez réellement les capacités du truc. Donc, en fait, est-ce que j'utilise réellement le silicium que j'ai payé alors, je sais que la plupart des clouds vous, vous planquent complètement le fait euh, que vous utilisez un processeur ou un autre. Chez Amazon, ils ont même commencé à utiliser de, une unité magique qui s'appelle le ECU pour vous définir les processeurs. Oui, c'est un plan. En fait, ces gens-là veulent effacer Intel, AMD, etc. de la planète et vous faire croire que les processeurs ne changent pas. Sauf qu'en fait, les processeurs changent. Et en fait, ce que vous achetez à un moment, c'est le processeur. Et donc, ça peut être intéressant de déterminer des choses extrêmement précises à ce propos-là. Euh pourquoi choisir un CPU plutôt qu'un autre Parce que, comme je vous l'ai dit, dans un CPU, il y a des jeux d'instruction. Et là, je vous ai mis des noms de jeux d'instruction qui sont MMX, 3D SSE, AVX. Donc, on va reparler d'AVX dans un instant. Ou là, ce que Intel sort dans sa Rapid 12, qu'ils appellent les AMX, et en fait les AMX c'est des jeux d'instructions qui permettent de bidouiller des matrices, globalement ce qu'on fait quand on fait du machine learning. Donc en fait, ils sont en train d'inclure dans les processeurs des instructions qui permettent de faire du machine learning en permanence sur votre machine en pensant que le machine learning va se répandre dans les usages et que vous en aurez en fait dans les logiciels du commun bientôt et donc on aura besoin de les accélérer et donc de donner des jeux d'instructions pour ça. Il euh, y a d'autres features qu'on peut avoir euh, là-dedans. Euh, euh, par exemple, nous, il y a un truc sur lequel on bosse actuellement. Il y a certains processeurs Intel qui en fait, ont un contrôleur réseau à l'intérieur, qui sont capables de parler en 100 gigabits. Ce qui veut dire que c'est des machines, si on se débrouille bien, ben, en fait, on n'a plus besoin de carte réseau. On a juste un processeur dedans qui fait tout le boulot. En fait, c'est un soc et il fera tout le boulot. C'est des processeurs un peu particuliers, C'est pas des processeurs qui se mettent sur un, sur un, sur un socket, C'est des processeurs qu'il faut souder directement sur une carte mère, ce qui veut dire qu'il faut en acheter un petit paquet, câbler sa carte sur une carte mère, tout ça. Enfin, il, y a un peu de, il y a un tout petit peu de complexité dans cette histoire, mais ça pourrait nous permettre à nous de réduire énormément certains coûts, parce que du coup, on va faire des cartes mères extrêmement simples pour certains types d'usages, où en fait, le processeur fait tout. J'ai la gamme Xeon D chez Intel qui fait ça. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant d'essayer de, de, de savoir c'est quoi les jeux d'instructions et qu'est-ce que fait votre processeur, et surtout, acheter des processeurs avec les jeux d'instructions dont vous avez besoin, et pas les jeux d'instructions dont vous n'avez pas besoin, parce que sinon, vous les payez pour rien, en fait. Et ça, c'est euh, le truc qui est intéressant. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée des, des comparaisons. Donc ça, c'est les promesses d'Intel sur, euh, sur AMX, à chaque fois c'est les instructions le nombre d'instructions que vous arrivez à faire sans AMX et avec AMX en utilisant donc pour réaliser les mêmes calculs combien vous êtes capable d'en faire par, par temps et juste pour comprendre vous avez chez Intel ce guide qui vous permet de savoir quelles sont les instructions disponibles dans quel processeur et qu qu'est-ce en fait où est-ce que vous allez les retrouver dans des librairies je sais pas voilà Maintenant, j'ai essayé de vous, vous, vous convaincre de pourquoi les instructions sont importantes. Je vous ai mis un, un PDF ici qui est, qui est intéressant, mais je vous donne un exemple. Donc là, là on est sur un truc qui s'appelle AircrackNG. AircrackNG, c'est un, un logiciel qui permet de craquer les réseaux Wi-Fi. Pourquoi une démo avec AircrackNG Parce qu'elle est intéressante, c'est beaucoup de crypto. Et donc, du coup, c'est très facile à benchmarker en mode, euh, en mode brut. La première série, en fait... Euh, c'est le binaire qu'on qu peut télécharger sur le site d'AircrackNG, sur Windows. Et là, vous avez le nombre de performances qui est fait, et donc en bleu, vous avez générique, donc sans aucune instruction spécifique. En orange, vous avez les sse2 comme instruction spécifique. En gris, on rajoute les AVX, et en jaune, les AVX2. Ce qu'on peut en déduire, c'est que ce binaire est compilé avec le fion. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, on tire à peine capacité des instructions spécifiques uniquement quand le processeur est capable lui-même de comprendre et de faire le branching. Maintenant, on va passer sur le, le binaire Ubuntu, donc des paquets de dépôts, qui, lui, euh, est, euh, est, est compilé, mais là, qui est utilisé en Windows Subsystem Linux. Donc, en fait, il est virtualisé, émulé dans le Linux Subsystem. Ce qu'on voit... C'est que dès qu'on commence à utiliser des instructions spécifiques, on gagne un nombre d'opérations démentielles. Donc, ça valait le coup de le compiler en utilisant les satanés jeux d'instruction et en disant au compiler, au compiler d'utiliser les satanés jeux d'instructions, Parce que vous voyez bien, la différence de perf, elle est monstrueuse. Et encore, même comme ça, si on passe à côté, c'est une compile perso en refaisant les choix de compilation et on voit qu'on gagne à tous les niveaux dès le début, juste parce qu'on optimise, même sans utiliser les jeux d'instruction, pour le processeur de la machine. Et ça, c'est très important, c'est qu'en fait, vos jeux d'instruction ils ont beaucoup de sens dans ce genre de cas. Je vous donne un autre exemple. Euh, Intel, ils ont un truc qui s'appelle Quick Assist Technology, et là, on va prendre le cas pour OpenSSL, de si on utilise les capacités d'Intel Quick Assist vis-à-vis -vis de leur processeur, est-ce qu'on peut gagner plus Là, vous avez le nombre de connexions par seconde sur un NGINX avec du SSL 1.1, et vous avez en vert la version Quick Assist et en bleu, la version sans Quick Assist, donc sans utiliser les jeux d'instructions spécifiques Intel dans le code. Vous voyez un peu la différence de perf du truc euh, Là, c'est le nombre de connexions avec un autre algo de chiffrement. Et ce qui est très amusant, c'est le truc d'après, où en fait on gagne au début et sur la fin, on perd. Et ça, c'est probablement, probablement assez intéressant de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est assez intéressant de, de se rendre compte de ces points-là, surtout qu'au final, la question qu'il faut toujours se poser, c'est quelle est la performance énergétique du truc. Et là, c'est un truc qui est vraiment drôle à, à regarder, c'est-à-dire que ce que vous avez en jaune, la ligne du milieu, c'est l'électricité consommée, et en bleu, le nombre de cycles effectués pour faire une opération. Et on voit que quand on utilise les instructions récentes, donc là les AVX 512, en fait, on exécute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'opérations dans le même spectre de temps, mais en plus, on ne consomme pas plus d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une économie d'énergie juste en recompilant proprement ces paquets. Ce qui est vraiment une bonne chose. Là, je vous ai fait des calculs, je vais avancer un peu vite là, parce que je suis qu'à la moitié de la presse et je sens que ça va galérer. Donc ça, c'est des calculs de rendu de consommation avec, euh, sur un Blender, en utilisant ou non certaines instructions. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que oui, les temps varient, mais la quantité d'énergie demandée pour faire le même calcul peut varier. Et donc, effectivement, sur un Ryzen 5, sans utiliser, on n'a pas nécessairement effectivement, une si bonne perf que ça, mais surtout, on va bouffer énormément d'électres, comme vous le voyez ici. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est que dans la GeForce RTX, euh, si on utilise le coprocesseur graphique à fond, non seulement on a le temps de compute le plus bas, vu qu'il est à 20 secondes, mais en plus, on n'est énergétiquement pas si délérant que ça, et en plus, on a pris du temps. Vous voyez Bon, les Macs sont en train d'atomiser tout le monde. Les, les, les premiers graphes sur ce truc-là, c'est les Mac M1, et ils atomisent tout le monde en consommation énergétique. Ça, c'est la beauté d'ARM. La question qu'on peut se poser, c'est comment nous, on a réagi à ça chez Clever. Chez Clever, en fait, l'OS qu'on vous met à disposition, c'est pas un OS classique, ce n'est pas des paquets binaires. En fait, notre OS, c'est un gros tree dans lequel il y a toutes les Lips, tout le Linux, tout le kernel, tout. C'est ce qu'on met au point. Là-dessus, on crée des profils de compilation qui sont liés au hardware que nous, on a en stock et qu'on déploie. Et donc, on va déployer en fait, des repos binaires liés au hardware qu'on a. Et donc, en fait, automagiquement, sans que vous vous en rendiez compte quand vous pushez votre application Java, vous êtes en train d'utiliser des binaires qui sont optimisés pour le hardware sous-jacent de Clever Cloud de façon automatique. Ce qui a plein d'autres intérêts. Pour faire ça, on utilise Exerbo, qui est une distribution source-based, qui nous permet de faire ça euh, de façon très automatisée, ce qui nous permet d'avoir notre propre distrib, et surtout d'être capable d'aller patcher de façon très rapide en fait, les trucs au-dessus de ça. Ce pas très user-friendly, euh, Exerbo, genre c'est même pas user-friendly, enfin, c'est marqué en gros sur la page d'accueil, « si tu es un noob, bonne chance ». Euh, non, mais enfin, c'est pas une communauté qui a le temps de s'occuper de. C'est pas une communauté qui se veut dans l'accueil. Euh, c'est une communauté qui se veut être efficace, euh, réservée à des gens qui savent déjà de quoi ils parlent. Mais euh, parce que, enfin, c'est une communauté qui a pas les ressources en fait d'être euh, très accueillante, c'est tout. Par contre, le canal IRC est très sympa. Hein. Et en fait, Exerbonne, nous, nous permet en fait de construire nos images binaires à la volée pour un certain nombre de profils physiques qu'on a déterminés. Ça, c'est un des trucs qu'on fait qui, à mon avis, est cool. Euh, D'autres exemples que je peux vous donner, c'est un kernel PC commun chez Clever. Donc, sous Xerbo, on les compile à la mano c'est 15 MB. Et en plus, il est monolithique. Il faut savoir que 50% des failles graves du kernel sont sur la gestion des modules. Donc nous, on désactive la gestion des modules du kernel Linux. De toute façon, on fait de l'infrastructure as-code et de l'infrastructure immutable. Donc si on veut mettre à jour le kernel, on boot les bécanes. Donc y a pas de, pour nous, il n'y a pas d'enjeu de, de, de, de, de chargement de modules à chaud. Donc on supprime, nous, les modules. Et en fait, comme ça, on a des kernels qui font 15 MB, 14 MB sur nos machines d'infra, alors qu'un kernel Ubuntu moyen, c'est 100 MB. Et je vous raconte pas le nombre de merdes qui n'ont rien à foutre là quand vous vous en servez. Je pourrais vous raconter cette fameuse blague de euh, la dernière grosse faille KVM euh, qui permettait d'escape une machine KVM. C'était une faille dans l'émulateur de disquette 3 pouces et demi. Moi, je vous jure que quand j'ai vu Red Hat, Google euh, et Microsoft les bras en l'air à hurler en disant « Oh mon Dieu !» Je disais « Mais qu'est-ce que ça fout compiler en prod chez vous, les gars ?» En fait, à partir du moment où l'émulateur de disquette 3 pouces et demi n'a rien à foutre dans un cloud, ça ne devrait pas être compilé chez vous. Hein. Chez nous, il n'est pas compilé. Hein. Donc du coup, il n'y a pas de faille. Hein. Et mine de rien, le code où il y a le moins de failles, c'est le code qui n'est pas compilé. Hein. Une fois qu'il n'est pas compilé, il n'est pas là pour foutre la merde. Hein. Bref. Ça vous explique pourquoi à chaque fois qu'on me propose des modèles de distribution binaire comme par exemple faire un gros zip avec la totalité de vos dépendances binaires, qu'est-ce s'appelle Oreo, un container, tu vois. Moi, je suis toujours un peu so, so parce que je suis là, genre... Donc, en fait, on va prendre un binaire pas très bien optimisé, dans lequel on aura collé toutes les merdes qui ne servent à rien, on va déployer ça en masse, et on va perdre à peu près 30% des instructions CPU possibles de la machine, alors qu'on aurait pu s'en servir pour faire des choses bien. Comme par exemple, économiser de l'énergie, ne pas produire des CPU qui servent à que dalle ça, tout ça, on parlera d'écologie à la fin de la journée, si vous voulez. Euh... Ouais, du coup, en vrai, euh, le software, il est open, du coup, vous pouvez l'optimiser. Et en fait, vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'on peut optimiser à la compilation. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est si vous regardez Rust, le modèle de distribution par défaut des dépendances en Rust, c'est de fournir la source. Pourquoi Parce que du coup, les libs qui sont compilés en Rust, comme on recompile tout, on refait le tri check de tout ce qui sert, et du coup, bah, les morceaux de la libre qui ne servent pas dans le programme bah, ne sont pas embarqués dans le binaire. Ce qui est hyper cool. Et donc, aujourd'hui, en fait, je comprends pourquoi, à une époque, on s'est envoyé des paquets de binaires, parce que c'était chiant de compiler, on avait tous des machines pas capables de le faire, etc. etc., etc. Mais en fait, maintenant, on peut tous le compiler. Enfin, le kernel Linux, il compile en 7 minutes sur toutes vos bécanes. Quoi. Enfin, c est, c est, en fait, c'est devenu simple de compiler. Donc, Je pense que le paradigme de distribuer du binaire est un paradigme qu'on hérite de l'ancien monde, où on avait des processeurs de merde, mais maintenant qu'on a tous des superprocs, ça me paraît extrêmement dommage de ne pas prendre plus le temps de comprendre et d'aller et en fait, dans cette optimisation-là. Euh, oui, et puis en plus, euh, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui, en fait, si tu fais le schéma de ce qu'ils utilisent dans le silicone, qu'ils ont acheté euh, 4000 balles à Intel, en fait, ils utilisent un tiers du putain de proc. Euh, et en fait, tu es juste là, genre... Pourquoi tu achètes un processeur aussi cher qui ne te sert à rien enfin, bref. Donc, optimisons les binaires pour le hardware contexte. Euh, juste, euh, n'importe quel chip en fait, peut devenir un coprocesseur. Le, le coprocesseur le plus connu, c'est votre GPU, donc euh, votre carte graphique, qui, elle, va soit vous faire des calculs graphiques, soit, comme SFR, du bidouillage de matrice, on peut s'en servir soit pour faire de la high, soit faire du calcul de macro. Mais il se trouve que c'est des instructions similaires de bidouillage de matrices qui sont utilisés dans ces deux cas-là. Et c'est pour ça qu'en fait, les GPU sont devenus une mine d'or pour beaucoup de gens. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler, qu'on appelle les SmartNIC, ou les DPU, Data Processing Unit. C'est un truc que Amazon a été pionnier dessus. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Nitro. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, la SmartNIC, c'est quoi C'est des capacités de calcul directement dans la carte réseau. Et ça, ça vous permet quoi Ça vous permet dans la carte réseau de faire bah, de la gestion du réseau pour faire du Software Defined Network, de la gestion du stockage. Donc là, c'est littéralement ce que vous dit Amazon. Hein, ce qu'ils vous disent, c'est euh, la SmartNIC Nitro, elle vous permet d'accéder à EBS ou au network. Et c'est littéralement comme ça que ça fonctionne. Donc eux, ils ont lancé ça il y a très longtemps. C'est du, du Silicium AE privé. Ils se le font graver. C'est leur, leur deal. Euh, et ils font ça. Il y a d'autres grosses boîtes qui font ça, notamment euh, Netflix le fait énormément. Et là, c'est un papier que je vous ai mis euh, où ils expliquent comment, en utilisant des smartnic, ils sont capables d'envoyer une quantité énorme euh, de, de paquets euh, sur le réseau. Parce que bon, Netflix, ils ont un gros sujet bandwidth. Et en fait, juste en rajoutant des smart dans leur, dans leur serveur, bah, ils ont multiplié par 4 leur bandwidth parce qu'ils avaient un usage hyper spécifique. Euh, les grands acteurs sur le, sur le, sur le smartNIC, ça va être par exemple Bluefield de chez NVIDIA. Donc euh, vous savez, NVIDIA a racheté Mellanox, Mellanox fabricant de cartes réseau. Bluefield, ça vous permet de faire le chiffrement et la compression, par exemple, de façon hyper optimisée directement dans la, dans la carte graphique, ce qui permet de décharger le processeur de ça. Et donc comme le processeur se tape pas ce boulot-là, il n'a pas à le faire, et il peut se consacrer à d'autres choses. Ce qui vous permet de ne pas être obligé d'augmenter la fréquence du processeur pour augmenter votre capacité de workload sur une machine, par exemple. Euh, un autre cas c'est Calray, alors Calray c'est une boîte qui est française, nous on bosse beaucoup avec eux, ils ont un design qui est hyper intéressant qu'ils appellent MPPA, en fait vous avez, des, vous avez 80 coeurs d'exécution que vous pouvez organiser selon 15 clusters d'exécution qui peuvent être indépendants ou non dans la carte, euh, ce qui est hyper intéressant, et en fait ce truc là partage ces niveaux de cache, et du coup, ça vous permet de, de, générer, euh, de gérer en fait, euh, des endroits de calcul, soit en tant que coprocesseur, euh, ou du coup, ça va permettre de l'utiliser en SmartNIC. Donc, ça, c'est leur roadmap, mais je n'ai pas, pas le temps de vous en parler. Euh, soit, euh, ce que nous, on fait, c'est la Flashbox. La Flashbox, en fait, on, on met des cartes calorées on branche dessus directement du NVMe et euh, du Gigabit euh, Ethernet. Et en fait, euh, on exécute un soft qui est en fait basé sur du Linux, qui prend quelques cœurs dans la calerie après tout le reste euh, est uniquement fait pour faire le câblage euh, du réseau et ça nous permet de sortir euh, sur les 24 NVMe euh, voilà, 72 gigabits secondes de stockage directement sur le réseau. Donc on a une performance d'NVMe natif alors qu'en fait on a désagrégé le stockage et qu'il est lui-même dans des baies déportées. Et ça, on le fait pour un coût bah, 15 fois inférieur à ce qu'on ferait sur des serveurs classiques en, en dollars et une consommation énergétique qui est vraiment ridicule. Donc ça, c'est un, un des trucs qu'on peut faire, nous, euh, par exemple, de drôle. En coprocesseur, ce qu'on a pu faire aussi, quand on a créé le maker, le maker, en fait, le truc qui permet aux gens de survivre, c'est le STM32. Le STM32 tournait en permanence et le Raspberry, lui, ne faisait que de l'affichage graphique. Comme dans le Raspberry, il y a un Linux, machin, tout ça, enfin, ce genre de trucs un peu foireux qui pourrait déconner, et là, on parle de faire survivre des gens. Euh, on ne peut pas faire survivre des gens avec autant de code et autant de trucs. Enfin, C'est trop risqué, puis, en fait, on ne nous aurait jamais laissé faire. Donc, tu mets ton microprocesseur qui, lui, gérait le cycle de vie des choses, qui, lui, est un programme monolithique, et, en fait, il parle en UART directement au raspy lui donne les informations de euh, est que, euh, est que, euh, quel est le cycle, etc., de data, et donc, du coup, le Raspberry pouvait faire l'affichage. Donc, c'est comme ça qu'on va créer des coprocesseurs. Euh, c'est le moment où Alors c'est le moment où il va falloir que je commence à couper très, très vite. Euh, les architectures sont en train d'évoluer. En fait, quand Apple euh, relance ses M1, en fait, c'est de l'ARM. L'ARM, c'est ce qu'il y a déjà dans la majorité de vos téléphones. Euh, et en fait, l'ARM est en train d'arriver dans les serveurs, notamment via une boîte qui s'appelle Ampere Computing, ou Cyperl, qui est une boîte européenne qui crée un processeur européen qui est hyper intéressant. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'après des années de, de, de l'architecture X386-MD64, on a en fait une nouvelle architecture qui débarque. On a risc 5 aussi euh, qui débarque de plus en plus. Et donc, en fait, on a de plus en plus une rénovation de ce qui se passe au niveau des CPU, ce qui permet en fait un certain intérêt pour euh, ces choses-là. Euh, je ne vais pas vous expliquer ça parce qu'on n'a pas le temps. Euh, ça, vous pourrez aller taper le lien. Il est très intéressant. Il a été écrit par des Chinois, donc il est très vu par des Chinois Chine continentale. Mais ça vous permet de savoir ce qui se passe dans la fabrication des semi-conducteurs, même entre TSMC, Samsung électronique, etc. Il permet de comprendre les différents objets là-dessus. C'est assez géopolitique, mais vous pouvez me choper au café après pour en parler. Voilà. Ce qui est important à comprendre, c'est que en tant qu'Européen, L'Europe vient de décider de mettre 80 milliards quand même, dans la petite blague de produire ses semi-conducteurs, c'est le European Chip Act. C'est un deal qui est fait avec TSMC d'un côté et Intel, via un truc qui s'appelle IDM2 chez Intel, qui fait qu'en fait Intel et TSMC vont produire sur le sol européen leurs chips, mais également les chips des boîtes européennes qui voudraient être clients de ces fabriques-là. Et Intel va mettre à disposition son catalogue d'IP blocs, donc c'est les, les morceaux de, de jeux d'instructions si vous voulez, pour leurs clients qui voudraient les intégrer à l'intérieur d'un processeur. C'est-à-dire que vous inventez un processeur avec certaines architectures spécifiques pour vos besoins, vous avez besoin que ça parle sur le réseau en Ethernet, vous achetez à Intel l'IP-block Ethernet plutôt que de vous faire chier à le designer vous-même. Ce qui veut dire que construire du silicium spécifique pour des boîtes européennes va devenir beaucoup plus facile parce que ça abaisse la barrière d'entrée du truc. Vous, vous comprenez ce que je veux dire C'est clair ce que je raconte ou pas du tout voilà. euh et tout ça s'enchaîne bien avec un autre truc qui est que sur les serveurs, aujourd'hui, de plus en plus, on va utiliser du Open Compute Project. Le nouveau data center de Clever qu'on met en ligne là, dans, le, dans la fin du mois ou le mois prochain euh, est intégralement en Open Compute euh, chez nous. Et c'est quoi Open Compute C'est euh, en fait Open Compute... C'est Facebook et Google qui décident qu'ils en ont marre d'acheter des serveurs à Dell et HPE et qu'en fait, ils veulent des serveurs standards selon leurs spécifications et ils feront tout en open source. Et du coup, ça vous donne des espèces de b... Euh... En fait, ça, ça, ça a donné un truc, ça a donné des standards dans le hardware, là où c'était pas possible avant. Genre, toutes les cartes réseau ont le même format. Du coup, produire une carte réseau que vous pouvez mettre n'importe où est devenu possible. Vous voyez, ça, ça a dénormalisé en fait, beaucoup de choses et ça a rendu des petites pièces possibles. Donc, ça a baissé le niveau de la barrière à l'entrée et en plus, ça nous a permis de remettre la main sur le BMC, c'est-à-dire tout ce qui est le firmware euh, du fonctionnement des serveurs, qui du coup devient open source et qui du coup devient un truc dans lequel, bah, pareil, on peut aller faire le ménage. Genre, toutes les fonctionnalités dont je n'ai pas besoin de contrôle, bah, plutôt que d'avoir les failles euh, de chez Intel... Euh, ou de chez euh, Phoenix, euh, dans mon BIOS en fait, bah, moi je vais dégager les trucs dont je n'ai pas besoin, et je ne compile que ce que je veux. Et ça c'est hyper intéressant dans ce qui est en train de se passer, donc ce modèle Open Compute, ça vous fait des baies légèrement différentes, en plus il y a plein de trucs qui sont intéressants, du genre le power est centralisé, donc plutôt que de mettre 80 euh, alimentations à l'intérieur d'une baie, bah, on en met 6 grosses, et puis, ben, on vient d'économiser beaucoup de matières premières et euh, beaucoup d'énergie et beaucoup de conneries, en fait, et, et beaucoup de trucs débiles. Donc, en fait, aujourd'hui, la concentration de ça fait qu'il y a des nouveaux standards, des nouvelles façons de faire qui vont être beaucoup plus intéressantes euh, dans l'approche. Et effectivement, dans le network, euh, c'est également en train de changer avec de plus en plus la capacité à aller vers, pour des routeurs ou des switches, des choses euh, open que donc vous pouvez bidouiller et qui donc permettent d'être plus ouvertes. Donc ce que j'essayais je de vous faire passer aujourd'hui comme, euh, comme message, c'est que après quelques années où en fait on s'est quand même un peu emmerdé dans le, dans le secteur du hardware, bah en fait ça y est, c'est excitant, il va pouvoir se passer des choses. Ça peut avoir un impact sur votre code, ça peut avoir un impact sur votre gestion de l'infra, ça peut avoir un impact sur les performances, sur la consommation énergétique des infras. Et donc, il est peut-être temps de se réintéresser au hardware de peut-être jouer avec des microchips, de, de faire ces, ces effets-là, parce qu'en fait, ça va redevenir marrant et amusant. Le but de cette conf, c'était de vous amuser, de vous découvrir un peu ce, ce petit monde, de faire quelques rappels. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions J'ai le droit d'en prendre une ou deux Et j'ai tapé un peu de ressources à David Legrand pendant cette conf. Bonjour, merci pour cette présentation. Euh, J'avais une question par rapport à tout ce que, tout ce que vous dites, que vous recompilez, et ainsi de suite. Euh, bon, je suis dans la situation d'avoir des clients que je dois héberger, donc ils viennent avec leurs propres applis. Euh, quelque part, je me dis, est-ce qu'on peut optimiser par, cette, par ce biais l'infra sous-jacente, autrement dit, la virtualisation, etc. Est-ce que vous avez des, des billes sur, ce, sur ces parties-là Ouais, en fait, c'est exactement ça qu'on fait. En fait, le client, il débarque, il pousse son code. En fait, c'est pour ça qu'on avait commencé par un platform as a service, parce que du coup, le client pousse son code, et du coup, c'est nous qui allons en taper la compile, euh, en automatisant ça. Et en fait, euh, la façon dont on optimise, c'est que bah, d'abord, on va réellement optimiser pour le matos qu'il a en sous-jacent, ce qu'on sait, c'est qu'entre les binaires dépôts et nos binaires quand on fait la comparaison, nous, on économise à peu près 30% des cycles CPU. Quand on économise autant de cycles CPU, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en termes de nombre de machines virtuelles sur l'infra, on va pouvoir en taper, et en tasser 30% de plus. Ça a un impact économique pour nous, parce que bah, du coup c'est moins de machines à acheter pour nous pour fournir le même service à la même performance à nos clients, voire même à une performance meilleure, parce que les 30% de cycles qu'on a économisés, bah, ils se retrouvent également dans le timing pour le client. Mais ça a aussi un impact écologique. Et en fait, euh, c'est ce que moi j'essaye d'expliquer, on en parlera un peu plus ce soir, même si je ne parle pas nécessairement beaucoup de Clever dans la conf avec Pierre, mais en fait, ce qui coûte cher dans l'IT, c'est de produire les machines. Or, aujourd'hui, si vous allez euh, voir euh, la plupart des data centers, ils vous diront que la puissance installée dans les data centers, les serveurs sont en moyenne utilisés à 5% de leur CAPA. Et comme nous, en fait, on a tout d'élastique, et qu'en plus, on recompile tout, en fait, les serveurs chez nous, ils sont plutôt à 85% d'utilisation de leurs ressources. Et donc, c'est autant de serveurs qui ne sont pas produits, et qui ne sont pas utilisés. Alors oui, du coup, on bouffe plus d'élecs à faire tourner le satané serveurs. En fait, les l'élec vient du nu, que ça va bien. Ce qui est important, c'est de ne pas produire des serveurs qui ne servent à code. Et en fait, c'est là en fait, où on fait des économies. Donc on fait des économies en perf, on fait des économies en sécurité et on fait des économies de performance directement pour le client et du coup euh, également de CO2 au global. Donc ouais, et, et, du coup, on peut le mesurer. Full recompile, en moyenne, bien pensé, c'est 30 de, de gain. Et après, on peut faire beaucoup plus dans certains cas de softs ouais, dès qu'on rentre dans des trucs un peu chiffrement et tout, euh, dès que tu utilises bien tes registres spécifiques, les gains, ils peuvent être mais démentiels. Parce qu'en parce qu en fait, tout simplement, il y a des algos entiers qui ont été collés dans les instructions. Et en fait, ces algos-là, au début, bah, comme ils n'existaient pas dans les CPU, ils ont été recodés dans les softs. Et en fait, après, il y a juste un truc où si tu compiles avec le bon flag, bah, au lieu d'avoir tout ça de code, il y a euh, utiliser cette fonction-là directement du CPU. Quoi. Et du coup, en un cycle, tu fais ce qu'avant, on te prenait 40 000 cycles. OK, merci beaucoup en tout cas.